Tu regardes papa Bah écoute, je suis je suis impressionné par euh, ces constructions Cette année, pour mon voyage aux états unis je prends mon papa avec moi c'est la première fois qu'il vole en business class et j'en profite pour t'emmener avec nous dans ce voyage et en même temps de te faire découvrir la business class Air France dans ce Boeing 777 Je te présente mon papa. On part ensemble aux États-Unis. Un, un, un road trip. Un road trip. Un road trip. J'ai jamais entendu parler d'un road trip. Non, mais c'est quoi c'est Un road trip. Voilà. Et donc, comme papa est belge, bah, t'as de temps en temps une petite rechute. Hein. Voilà, je te présente mon papa. Et dans cette vidéo, nous allons ensemble voyager business class. Et on va voir si c'est vraiment agréable de voyager en business. Ah bah, est, il est vrai que jusqu'ici, pour passer la douane et passer pour les bagages, c'était super. Hein oui, J'ai hein 20, 20, 21 minutes pour tout faire. Euh, la, entre minutes. le moment où on rentre dans l'aéroport ouais, ouais, et on passe derrière la, la c'est 21 minutes, ça va plus vite. Et enfin. puis, on est allé dans le salon, dans le lounge, la et on a pu nous asseoir et attendre l'avion confortablement voilà. dans un fauteuil. C'est plutôt agréable. Hein plutôt, oui. Et alors, on peut boire comme on veut, à volonté, on peut manger. Tiens, la va... preuve d'ailleurs, tu bois encore. Ah, voilà, je bois encore. <rire> Ouais, ouais, ouais, ouais. Reste accroché à cette vidéo, ça va devenir passionnant Mais à qui tu parles là Là je, je, je parle à mes, à mes abonnés Je ah, parle à mes, à mes abonnés sur ma chaîne YouTube Oh salut les abonnés <rire> <rire> Tant qu'à faire, si tu n'es pas abonné Abonne-toi, clique sur la, la cloche Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker hein. Voilà, tu vois Donc YouTube c'est pas que pour les jeunes, hein, t'as vu Oui, hein oui, ouais, ouais, ouais, ouais, hein, ouais. Mais nous on est jeunes encore hein. C'est ouais, juste ouais. qu'on est jeunes plus longtemps que vous oui, enfin, euh, Oui, on est jeune encore. Oui, oui, oui, Mais physiquement, on le sent quand même. Hein. Ça, il faut pas le dire, ça se voit pas. C'est ah, hein. gentil wow, ça. Mais il faut reconnaître que là franchement euh, c'est pas la classe bétaillère. Hein. C'est pas la classe du pauvre là. Effectivement <rire> bon, ce que je vais aller faire maintenant, je vais aller en, en classe bétaillère et je vais dire oh là ça prend moi les pauvres ici. Hein. Mais t'es pire que moi toi. Ça va, tu t'en sors papa Oui. Ça a l'air compliqué Non. <rire> Mais je prends mon temps, je me régale. T'as raison. Je me régale. ça, c'est quoi Allo, allo, ici Joseph. <rire> Comment tu vas Tu me réponds Tu n'entends plus rien avec ces casques. Hein Quand tu mets ça à tes oreilles Oui. C'est Parce... comme le Bose. Le Bose C'est comme le Bose, oui. La, la Bose, c'est autre boost. chose. <rire> Vas-y, installe-toi. Ouais. Tu découvres, là. Attends, ça c'est quoi ce soir Non, ça c'est pour fermer, non, ça c'est ah, ouais le truc pour fermer le. <rire> c'est pas l'interrupteur. interrupteur non, attends, attends, <rire> sur les prises au courant. Là en dessous, regarde. Là, là, regarde. Ah. ah. ah. Oh. Mais de toute façon, avant le décollage, tu pourras pas le, le mettre. Il hein. faudra, faudra décoller d'abord. Hein. Mais c'est une prise américaine Oui, non, mais vas-y, tu sais dedans, c'est international, regarde. Ah. Comme ça. Ouais, ouais, voilà, c'est bon. D'accord. Voilà. Et alors, les prises USB Là en dessous Ah, ouais, d'accord. Ici. Ah, t'es en train d'installer tout ton matos là. Ah ouais Ça va te assez de place tu crois Ouais ça va être juste, hein, parce que quand j'aurais installé tout mon matos, j'aurais pu passer en maison. Le hein. <rire> papa il est venu avec oh, tout son bureau. Regarde on peut mettre ses pieds là Bah oui tu peux mettre tes pieds. Et attends, c'est pas fini. Ouais. Ici là. là. Oui. Regarde, regarde. Peut-être ah, ça marche pas encore, il faut. Oui si ça marche. Ça marche attends. Attends, Pour avancer, ça. Ah bien. voilà, voilà. Il y a papa qui glisse Ah ouais Ah ouais oui. Il va s'arrêter un moment mon mec. Et, là Et ça recule plus Oui. Là ça recule. Ouais. Et ça c'est quoi la ventilation Non le soleil. Non, non, ça c'est la lumière. C'est pas le soleil. Quelle lumière Là Là La lumière elle est là. Là Ah ouais mais ça marche pas. Attends. Je vois une lumière s'allumer. Là. Ah c'est là-dedans. C'est là-dedans la lumière. C'est pour voir Joseph C'est pour voir Joseph. Et ça c'est pour te coucher. T'as pas souci pour ce que je fais. Bon, on verra ça après. Ah, bah, bah, bah. eh, eh, J'arrive Joseph. Bon, on va encore reculer. Hein voilà. Oh. Voilà. Regardez le coussin, on même Voilà. le coussin. Wow. ça c'est la couverture de pyjama mais il n'y a pas une poubelle ici YouTube, bah, tu tu donneras l'hôtesse bon Alors, on, va, on va voir les premiers Ah oui mais ça c'est autre chose hein Oui mais enfin je vais quand même euh, essayer oh, Ils sont plus durs une fois les sièges Je préfère le siège euh. Ah ouais <rire> chalouisie <rire> euh... Oui regarde, tu, tu... regarde. Oui, mais casse pas tout hein Ça casse pas je sais ça, ça descend plus ça descend. Ah, Attends si si ça descendait Ah non ça descend plus Ah si voilà T'es en train de jouer là C'est pas Oh, oh regarde Oh! Wow. Non, non, ne viens pas trop longtemps là, ça va te frustrer après. Non, non, je vais me contenter, je vais me contenter parce que j'ai pas mal fait. Pas mal quand même. Et alors? Là, ah, ça y est! Ah ben ouais, c'est pareil, c'est pareil. <rire> ça y est. Ça va, y va le faire? faire Il n'y a personne, on peut ici. Non, c'est parce que là, tu n'es pas en position couchette. Ça, c'est la position voilà. couchette. Ah, ouais, voilà. bah, tu, tu fais quoi, là bah, C'est pour, pour le dentiste. Oui, bonjour, c'est pour les dents. Je vais faire ça en moi, je suis malade. <rire> Alors, c'est une découverte, hein, se coucher dans un avion. Oui. Ça va être compliqué. Hein. Voilà. Et là, il faut se relever. Voilà, bien, bien. Monsieur, bonjour. Oh, bonjour. ne faut pas vous installer comme ça, par contre. Vas-y. Vas-y, il y a un bouton. Oui, il oui. y a un bouton, oui. On mettre un affrontementé. C'est encore. Excusez-moi. Allez-y j'avais l'écran et là il y a encore un bouton la là là là là là là là là là là là là là là là là là là Bien, enfin, c'est là là oui, Oui viens <rire> Ça promet. Ah ouais, il ça ça promet. Voilà. Ah voilà, ça va mieux. Coucou. Ah, coucou. Ça se marchait On est parti pour deux semaines et demie, ça promet. reçu la petite pochette de courtoisie. Oui. Là. Oui. D'accord. Et tu as reçu le menu parce que tu peux choisir ce que tu vas manger. Ah. Oh. Ah, il y a un brunch aussi. Ah oui, oui, oui. C'est à dire que vers on heures. Apparemment, ouais. Oh. Oh. Chou à ma framboise. Ben, bienvenue dans la gastronomie française. Ah, euh, tu, tu penses pas que c'est américain Peut-être sur Air France. Ah la porte ah. KMC, les de oui, la pas de la. Vous m'avez fait peur. Ah. Cold Gates. Ouais. Tu, tu penses que c'est il ben, faut retourner au monde. Ah, euh, attends, la Clarence. Oui c'est bien et alors bah, C'est une marque de. Oui je suis d'accord mais ça pourquoi faire. Pour t'hydrater, c'est un baume, baume à lèvres. C'est un baume lèvre, pour les lèvres. Hein. C'est à les lèvres gercées Non. Une, une brosse une à dents. Une brosse à dents, mais c'est bizarre, mais tu dis, y a des poils sur la brosse oui, mais à dents. Faut... <rire> Ça, ça va être dur, hein. ouais, va être oui. dur oui. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis euh, Jean-Yves Planchon, le non de, de ce à ici. de New York. Bienvenue à bord de ce 737 ouvrir ici. Euh, nous venons de fermer les portes La l'état réprévé à l'heure dans quelques instants. Ah, ah, bon. un vol de 7h20, des très bonnes conditions de vol sur l'Atlantique et également à l'arrivée à New York. où Le temps est très beau avec une température de 30 degrés. On C'est la boule de de pièce. C'est nice ça le problème. Ouais. Uh, thank you for your attention. And, you know, under the care of Laurence Rognac. C'est pas le chef d'œuvre, mais je suis très Il y a, il y a, il y a rien d'autre. T'as tout vidé. Non. non, il y a, il y a d'autres choses encore. Regarde pour les chausses pieds. T'as même un chausses pieds Regarde pour tes hein? chaussures. Non, c'est pour me gantille le dos Non, c'est pour les pieds. <rire> non, pour, les pieds. <rire> pour les pieds. Parce que moi, les chausse-pieds à la maison, j'en ai un long et j'aime bien. Plus le long, ça. <rire> Dis tant que ça faire quand même. Tant mmh. que là ça faire. Comporte-toi comme un homme d'affaires. Tu crois ah oh, c'est pas bon quand c'est comme j'ai fait Tu fais ce que tu on veux. Recommen on recommence tout alors. <rire> C'est pour ça qu'on est bien donc euh, pas oui, hein. ouais, on va chanter. Oui, on va y mettre les choux. Ouais, enfin à cette vitesse là c'est plus de 3 semaines. Hein. <rire> euh, -là, ouais, là. en plus on est en marche arrière. Non, on est en marche avant là. Allez, j'ai changé de direction. On voit les croix, peut-être pas Allez de pra La fin. ça c'est pour michel En plastique, non. Alors, t'as bon <rire> reçu un chocolat chaud en plus. Et un chocolat chaud, ouais. Et, et c'est pas du poisson, hein, c'est du poulet. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> t'as commandé un chocolat chaud, t'as su ton chocolat chaud aussi. Dans hôtel, dans camp, bien, on, va on va dormir sous les ponts, <rire> ça fait moins mal sous les ponts. aidant, et ce qui contribue effectivement au bonheur et au plaisir de pouvoir voyager en business class. Et nous voilà arrivés à New York et on est dans le Uber. Et là papa a des difficultés avec la ceinture. On va trouver une autre. Non c'est pas non Je parce que c'est pas la bonne. Là, voilà. Voilà, voilà. Alors comment c'est New York bah, Je sais pas, pas j'ai encore rien vu. Bon, enfin ce que tu vois, l'air n'est pas le même. Hein. Non c'est vrai, on respire difficilement. <rire> Bon, à la douane, ça s'est bien passé. Ah, ça, ça, faut dire que là, euh... tout est automatisé ça, est la première maintenant. première fois que je vois que ça va aussi vite. Tant, tant en France qu'ici. Hein. Ah, ouais, ouais. ça se passe Et on, ça, bien. En plein, on est en plein mois de juillet, hein Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et alors ce qui est intéressant c'est que dans l'avion on nous donne des fascicules, enfin des, pas des fascicules, des, un billet à remplir pour la douane, vous savez, si vous transportez de la nourriture, de l'argent, des devises, etc. Et au fond, on en a pas besoin parce que ça se fait de façon électronique, sur des bornes. Euh, donc je ne comprends pas, dans l'avion on nous donne donc ces, euh, ces formulaires à remplir. Et en fait on en a absolument pas besoin parce que ça se fait de façon complètement automatique. Et là je me fais filmer de tous les côtés. Voilà, se... <rire> c'est ce qui s'appelle être filmé en stéréo. Voilà. Bien tu fais quoi là ben, bah, je te filme En vertical Depuis quand tu me filmes en vertical Oh ben, bah, tu ça n'importe comment. Oui, ben hein. bah, là. <rire> comme ça, alors Tu préfères comme ça Oui, si tu veux. Ah ben, bah, tu le dis en vertical, mais ah, pas bon. Tu fais ce que tu veux, hein. Ah. Une, une télé, elle est horizontale, hein, elle n'est pas verticale. Hein. Bon, ça, ça dépend. Si tu vas sur Snapchat, sur Instagram, tu peux... Ouais. Oh. Et alors, comment faire, alors Oui, mais non, faire... mais ça, c'est pas pour les vieux, tu vas pas comprendre. Oh, faut oh, tout recommencer à zéro. Oui, mais non, allez. Tu me dis que quand c'est pas bon, alors comment il faut faire mais comme tu veux, papa. Mais comme non, mais si... Oui, mais si moi, je vais faire un montage avec... Ah, un parce qu'en plus, tu te tournes de côté d'un autre. Oui, mais comment on va <rire> <rire> Parce qu'il est écran, ça tourne dans <rire> tous les... <rire> <rire> Et alors comment on filme maintenant C'est bon ah. comme ça maintenant ben Oui, comme ça, oui. En horizontal Ok, ben voilà. Et pourquoi dans l'autre sens Mais là, je suis pas trop près, regarde, je suis carrément... si, mais t'as pas besoin de mettre ton ma carrière Ah d'accord, ok. Voilà. Bon, écoute, mais regarde, regarde comme c'est beau là. Hein. Oh, bon, bon, c'est l'aéroport. Il hein. n'y ouais. <rire> pas grand chose à regarder. Non, tu perds du temps, <rire> ben ouais. Je bon, écoute, de toute façon, quand on est à l'hôtel ce soir, je, je t'appelle. Voilà, bon. Oh Michel Oui Regarde oui, un peu Quoi Non, trépassing. Ça veut dire que tu peux pas trépasser ici, tu peux crever ailleurs, mais pas ici. <rire> Ouais, alors tu peux crever là, là, tu peux crever et là, là, mais, mais là, tu, pas pas là. Voilà, tu, tu, tu ne on, peux on pas trépasser là. Voilà, tu ne peux pas. Voilà, il y a des endroits où tu peux mourir et d'autres où tu n'as pas le droit de mourir. C'est quand même bien de le dire. Ah, hein, voilà, hein. là, là, par exemple, là, t'agonises. Oui, là, là. Là, donc là, là, t'agonises. Ah, ah, ah, t'agonises, t'agonises. Ah, et là, tu, tu n'as pas le droit de mourir. Ah, t'agonises. Et là, là, là, tu peux trépasser. Ah, et là, tu trépasses. Et là, si tu trépasses avant. On, on chante dans le pas jusqu'à ce que tu arrives ici. Hein. <rire> ça y est c'est New York là maintenant ah, pour toi oui, mais non, mais non. Ah ouais ça c'est Attends c'est encore rien ça, hein. c'est des petits bâtiments ça. Ah, là les... là ouais on va on va aller là-bas là, on doit aller là-bas, on va passer par là viens. On va peut-être à l'ombre, on va La trinity. Trini... Ouais ouais. Voilà, elle est là, la, la Trinity Church elle est l'arrière. Là, là elle est là Alors maintenant ça te fait quoi d'être ici ah, maintenant, maintenant je me sens à New York tu vois. Là on est à Ground Zero quand ah, même. Ouais, hein. vois, dans le Bronx, dans le, à Brooklyn. On, est, on était à Brooklyn Oui à Brooklyn, euh, je m'y sentais pas bon, encore. Et là c'est mieux Là je sais que j'y suis. Hein. <rire> si tu regardes ce bâtiment en construction, tu vois qu'ils sont occupés à monter... Lequel une... Ah oui, oui d'accord, ouais. Ils sont ouais. occupés à monter une bétonnière. Ouais. remplie de béton. Oui, forcément, oui, parce que... Alors. Une bétonnière pleine de... Oui, pleine, pleine de, de... de... <rire> vide. Ouais, mais pour le travail elle est vide, hein. Ah, ça peut être une bétonnière pleine de chocolat aussi. C'est yeah, ça, ouais, c'est ça. <rire> et alors bon, Et alors Bon, je ouais, si c'est un peu sérieux. Oui, pardon, excuse-moi, oui. Alors. alors, tu sais qu'ils sont limités par la hauteur des bâtiments, hein Comment ça, ils sont limités par la hauteur ouais, des bâtiments Parce que s'ils si le font trop le temps que ce, ce, ce, ce truc monte jusqu'en haut, le béton est sec dedans. <rire> mais mais, mais c'est pas bon, je pensais que j'étais le seul. <rire> voilà, voilà. Ouais, c'est le donc, vert et le piste, hein. donc, Il ne faut pas que le béton soit trop trop humide ou trop sec. Euh, non, il faut qu'il soit plutôt humide, <rire> si tu veux qu'il arrive en haut et qu'il soit encore... Euh... D'accord, donc là-haut, maintenant il descend parce que ça risque d'être un bloc. Non maintenant il descend parce qu'il a vidé. Ah d'accord si il continue à monter ce bâtiment trop haut, ben il n'arrivera jamais en haut. Enfin, si avec le béton, c'est Il y a une forme de logique. Hein. Il y a une... Mais c'est qu'une forme. <rire> il ne faut, faut pas regarder l'écran, il faut regarder l'objectif. Oh. Voilà. <rire> Il faut regarder l'objectif, on voilà, te dit. L'objectif. Voilà. Dis bonjour voilà. à mes abonnés. Bonjour, bonjour les abonnés. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Un petit pouce bleu. Un petit. Oui, ouais. ouais. si, si vous avez là. aimé, mettez un petit pouce bleu là. Et pour si vous n'avez pas aimé, quand même, pour nous si projet, vous... Voilà. Pour nous améliorer. De toute façon, vous regardez, vous mettez le pouce. <rire> ça t'apprendra à regarder. Voilà. Donc, ça nous prix que ça coûte. Voilà. voilà. Pouce bleu. Tu regardes, pouce bleu. Pouce bleu. Voilà. voilà. Euh, mais là, vous avez vu là, New York derrière, euh, et nous, et nous devant. C'est particulier, nous devant. Ah, ouais, ouais. Normalement, on devrait faire payer, mais bon, allez. Euh, on, oui. euh, on te fait économiser 37 dollars quand même, hein, parce oui, que pour venir ici, c'est 37 dollars par personne. Bon. Pour les vieux, oui, ça, ça, c'est 35 dollars. Ouais, 2 dollars, on a gagné 2 dollars. Et, et si tu regardes, et tu as moins de 5 ans, c'est gratuit. Wow. Oh, on a l'impression qu'on tourne, dis donc. Ouais. Ouais. Ouf. Tout à fait. c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Est, on est dans la ouais. Nos sens sont un peu embrouillés. Euh, ouais. Il y a déjà Wow ah, C'est impressionnant Thank you for visiting One World Observatory. Est-ce que tu viens de la fin